Même si il, sert, il sert à rien coup de couper le Ah là, non, c'est fini. Oh là là. Oh là. Oh là. Je suis rouge, attends, je vais mourir. Je <rire> bonne idée ici. Hein. Oh <rire> non. vas-y, <rire> ah bah si, pas faire ça. Ah, c'était une mauvaise idée. Ouais, ah ouais, ici, là, pour, les, pour ça, là, ça explose. Oh, <rire> je suis mort. Ah, ouais, mais je suis dans la sauce <rire> complète. Oh non, mais hein. quoi. Oh merde, dans cette merde là! <rire> C'est dur <rire> Non, non, non, non, non! non, non. <rire> sale bâtard! Oh non! Oh non, mais gros! Non! Ah, mais attends! Pourquoi oh, il a spawné là ou quoi? Oh, attends! Ah, oh. bah, quoi, ils vont arriver, ils vont nous. Non, non, non, non, non! Oh, Je mais ouais, la marche. sauce! Oh, mais ah bah attends, ouais, on est mort en même temps? Ah, c'est mort, <rire> on recommence, on peut pas faire 12. Ah, ouais. C'est bon. Ah, ouais, c'est bien ça. C'est bon. c'est le bruit de boyade Ouais, ouais, genre tu remontes le temps. Ouais. Enfin, ah là, théoriquement, t'avances le temps, mais ouais, c'est à peu près ça. quoi Ah, il est relâ, il est rela. Ah, mais si tu tires encore au-dessus, bah j'en bats, manger 10. Ah, ok. Allez, là, et ça, on n'a pas le droit. Allez. Bon, salut à tous et bienvenue. Euh, encore une fois, c'est un défi de Spartiate. Voilà. C'est la quatrième fois qu'on lance cette partie. Euh, parce qu'on se fait ouais. au-dessus, on est nul. Euh, vous allez voir, les règles du défi sont, sont, assez, sont assez simples. Euh, donc, je suis en compagnie de Samuel pour cette vidéo. Bonjour Samuel. Salut, hein Ouais, ah, c'est mieux. Ah, oui. mieux, ouais c'est un peu mieux t'as vu Ouais c'est un peu mieux, il y a, y a ouais. du progrès hey, euh, j'ai fait un effort sur le salut Ouais <rire> J'ai fait un travail sur moi-même et je me suis dit vas-y Je vais dire deux syllabes Yo <rire> Bonjour Bonjour re. Bonjour eux oh, bonjour c'est bonjour Ouais c'est vrai ça Allez go allez euh, Niveau point on est pas un peu just Ah c'est vrai ça, ah, bon, on va rester oui. encore un petit peu Ouais ça va pas être les libellules là de merde. Si. Si Bah voilà, elles vont nous donner des points et on se bat. Ah ouais si on s'est fait on s'était fait rouler la partie d'avant. Non mais attends. Ah c'est bien ça. Oh putain je suis rouge Elle m'a craché dessus Elle m'a craché dessus Allez est où Voilà, donc pour le défi c'est simple Direction euh... je sais pas quelle direction on a pris, je crois c'est Waterfront non Ouais je crois c'est Waterfront Direction ring de Ouais Waterfront, regarde, Waterfront, regarde. Waterfront District Ouais bien joué mec Donc là il va ouvrir euh, le ring de boxe Et on va prendre la HVK Et on peut, prendre, on peut garder le RK5 pendant qu'on y est Comme ça on a un petit truc en plus, moi je sais pas je l'avais enlevé avant Ah pour tourner quoi, c'est peut-être mieux ouais c'est vrai c'est vrai moi je tournais avec la HVK. Mais... ouais c'est pas... Ah, pas, pas ouais c'est pas ouf ouais du coup ça. la survie se fera là dedans bonne survie à tous et enjoy the gameplay the, the French gameplay French gameplay je fais l'américain c'est <rire> American gameplay The Rose, the Rose Bife gameplay Quoi Rose Bife Vous voulez voir, Rose Bife oh. Rose beef, tu veux dire non hein Ouais ouais <rire> Ah c'est Rose Bife il me dit ah, Je connais pas Rose Bife. Moi je connais Rose Bife beef Tech. Ah on va reposer les mêmes questions hein Bon Samuel, t'as quel âge J'ai 19 ans Bah euh, 18 pardon putain J'ai 18 ans 18 ans J'ai 19 <rire> Ah tu mais te... <rire> ah, je me suis remêlé des pinceaux Ah tu t'es vieilli genre comme, ah ouais. comme comme du bon vin ou du fromage Ah, ah ouais il y a notre pote Attends attends un peu pour les questions parce que là ça va être la sauce <rire> Ah c'est bien ça, c'est un charpentier, je vais, je vais pouvoir mettre des coups de marteau <rire> être... Prends le hein, il peut peut-être nous aider Attends parce que... Ah C'est bien ça Ouais ah, ça c'est bien Ah vas-y je l'énerve direct on ah t'es un bonhomme toi Il y a la ouais. mort instante et tout. Ah, on, on Il va est... nous boumer gros <rire> <rire> Oh, <rire> oh attends. Ah faut le calmer, emmène-le dans l'eau. Quoi Attends <rire> Faut que tu le tues, faut que tu le tues. Allez. Ah mais ça va être dur. Ah là, tu. Tu resserres Attends, ok ouais, emmène, le, emmène le en haut, emmène le en haut et tu me réa. Tu peux, emmène voilà. le en haut Les zombies ils sont assez lents Ah ouais mais là maintenant ils se mettent à courir vite, ça va être différent Ah là tu peux me réa, si t'es fast Ah ouais, là, je peux Dis moi si c'est la crise Ah c'est pas la crise pour l'instant mais il va peut-être nous tuer tous oh, les deux Oh <rire> le Non, genre moi j'en tue pas au moins C'est vraiment un enfoiré voilà, tueur de Margot. Et là, tu te serais mangé de grandes doubles baffes par un zombie Ah, j'aurais pété un plan. <rire> je l'ai eu, j'ai eu ma revanche. Ah bien joué. Ah, je l'ai eu. Je l'ai assommé. Ah, j'ai cherché des balles, j'ai plus de balles. Y'a que moi qui ai plus de balles, tout le temps plus de balles. Ah, mais moi j'ai presque plus de balles, non. Ah, mais en fait, ça va être un petit défi, hein, je reconnais. D'habitude, mes défis ils font 20 minutes, 30 minutes. Là, ça va être un petit défi parce que nous, bien, il est dur là, un petit slip. Ouais, ah, petit slip. Non justement grand slip le défi Ouais le jeu oui. pour le coup Défi grand slip Ah ouais on s'est fait doser, ah, pas que par les que, pas, pas que par le Margois on s'est fait vrai, doser par les raps aussi, par les zombies un coup Partout en fait Ouais partout, <rire> il, manque, <rire> euh, il manque rien Peut-être la mort euh, par déco mais sinon euh... Ah c'est bien ça ah, D'ailleurs tu sais quoi on a envoyé, bah, le défi que j'ai fait avec Dexter là, on a envoyé sur Redacted deux crash ah mais c'est... c'est de la merde. C'est pas bon. Enfin c'est bien mais genre... après genre quand t'as le jeu, euh, faut pas qu'il y ait intérêt de jouer sur l'équipe. Ouais enfin, on joue en âne, bah, en Bah pour le coup, solide. lui, il est ban de BO2 donc... Euh... Ça a été utile quoi. Ouais. Ban de BO2 pour... Ah oui, pour la banque, je me rappelle. <rire> <rire> ah ouais, c'est triste. Ah c'est... C'est un... un ban. C'est dur hein. Regarde. ICH, ICH, ICH, ICH, ICH. Qui bouche <rire> Allez alors là faut faut, faut spawn-kill Au fond ouais Non non pas au fond Au fond on a, on a déjà essayé C'est bon buy. Mais tu sais que l'arme là quand tu l'améliores à fond euh, T'es bien parce que t'as chargeur rapide et tout Ah moi j'ai pas ça eh Moi bah ouais. j'ai mis en mode euh, petit slip Non justement un grand slip mon arme Pas ouais, de chargeur à fond rien du tout pas de camo, rien, un guerrier. Ah, ouais, moi je suis grand niveau. Mis. Ah, ouais, moi je suis petit, je suis grand. Slip. Hey, ah, c'est bon, on va réussir. Facile. Ah, ça va le faire. <rire> Mais attends, il me semble que dans certaines manches, t'as eux en même temps et les zombies, non euh. Ça c'est dans les grandes manches ça. Ouais, grandes, non, mais... grandes manches. Ouais, ah, je crois même. Ah, on va y aller, Je hein. pense a une strat, hein, Je pense pas qu'il y ait eux. Peut-être dans le secret ils spawnent se en même temps que les zombies, mais pas. Ouais, si si, t'as déjà vu euh, des mecs qui font des plus de 200 là. Enfin, les plus de 100 là. Je sais pas, j'ai pas regardé. Peut-être mais... ça spawn, je sais pas du tout. T'as des libellules et tout, c'est n'importe Vas-y, je vais je paquer un peu. Petite bombe. T'en prends un peu là. Je suis un peu zombie. Ça spawn vachement vite hein. Ah va partir Je vais mourir euh, Putain, faille mourir. Ah mais attends Eh mais oui mais toi tu peux paquer devant et moi je peux paquer là. Ici tu peux paquer ah, hein. ah ouais ah ouais. Ah ouais mais là, moi c'est bon. Juste cette fenêtre qui est un peu dangereuse des fois, si j'ai un spawn derrière moi mais.. Parce que paquer là c'est pas pas faisable, mais par contre paquer là. Ah mais du coup cette fenêtre je peux peut-être la prendre aussi. On va voir. Après faire un pack entier ça risque d'être compliqué mais. Ouais, un pas entier. Là, je suis déjà rouge. Ça, <rire> je passe, Pigaf. Oh là là, sauce. Putain, mais trop fort. En fait, ça va facile. être, euh... ouais. Après, genre qu'on aura joué jour des gois ça va être, ça va être marrant. 17, je crois. Hein. Regarde, t'as eu les bulles. Déjà, une autre bombe, début de cycle. Toujours, que des bombes. Pourquoi elle vient me cracher dessus? Elle Prends la bombe! Hein ah, c'était la sauce. Bien <rire> joué. <rire> ah, en vrai, faut que je trouve un truc pour peut-être. Je passe par. Je fais le tour du ring, ouais, non, mais je peux pas. Vu que t'es là. Ah, faut des fourries, des fourrer, un, un minimum, même un maximum, j'ai envie de dire. Ah, c'est ça, faut des fourries, des fourries. Comment ça Dégage, toi. Oh là, derrière, derrière, chaud. ils sont sacrément... Il est vénère, lui! <rire> ah, ils sont fourbes Ils sont vénères, hein, ceux d'autres, en hein. mon <rire> Ah, mange 12, genre ils comme des sporciettes. Ah, mais ici, là, tu fais une lutte là-dedans, là. Ah, mais ça s'arpille dans tous les sens. Ah, ça va. C'est pas facile, hein. Mm -hmm. Avec mon jeu ah ouais. Ah Non c'est pas c'est Ah t'as menti toi je reconnais. Ah ouais non mais ouais. Attends il y a un margois maintenant. Ah ouais mais euh, y a non deux même. Attends faut qu'on faut qu'on tue des zombies. On va choper une mort instant. Faut qu'on chape euh... une mort instant à tout prix. Fais gaffe vieux. Ah c'est la grande sauce là. Oh c'est ça va être, ça va être... Ça, va être ça va être drôle. Oh non. Fais gaffe y a deux gros margois qui t'attendent. <rire> oh non je suis dosé mais Quoi? Vas-y! Ah, C'est dur ce défi en hein. rien. Ouais, facile! Hein. Ah ouais! Est-ce qu'on va en rester là? Ah, ans, on va pas passer les deux Margois, on n'arrivera pas! Trop dur! <rire> <'est>... Je préfère <rire> je laisser ça aux... aux Spartiates qui vont le tenter! Ils ah se ouais, t'as ils, ils se démerdent, ils se battent entre eux! Bon, bon du coup, euh, fin de la vidéo! Euh, ouais. euh, merci à Sam d'avoir participé! De rien, avec plaisir. Voilà. Euh, donc, euh, comme dit euh, précédemment, 20 euros à se partager pour ceux qui feront le plus de manches dans ce défi. Donc, s'il y en a qui font 14, d'autres qui font 15, et d'autres qui font 16, ceux qui, seront... ceux qui feront 16 seront sélectionnés. Euh, je ne sais pas comment je m'organiserai au cas où il y a plusieurs euh, duos qui font euh, la même manche et que c'est la plus haute manche. Pas le plus euh, de kills Je verrai si jamais euh, ça, ça arrive. Ouais, au pire, le plus de kills. Ouais. Bonne. Euh... C'est qui plus de kills ont gagné Bon Du coup il y en a qui devront peut-être commencer Manche 0 pour avoir plus de kills Au lieu de commencer directement ouais. manche 5 Chose qu'on a faite euh, Donc voilà, Bah écoutez, fin de la vidéo Merci à tous d'avoir regardé Et bon tryhard à tous Et à la semaine prochaine pour un nouveau défi De Spartiate Ciao tout le monde Au revoir